Eh bien Bonjour à tous et bienvenue au Jardin solidaire. Aujourd'hui, une animation sur les semis faciles que l'on peut réaliser cette année. Il est temps, on est au mois de mars-avril, donc nous allons voir les besoins pour, pour certains semis. Alors, il faut se rappeler que la graine, mine de rien, a besoin que de deux choses, de l'eau et puis de la chaleur. Et on va rajouter quelque chose, c'est le substrat, donc le terreau. Alors pour avoir un bon terreau, on va parler de ça en premier, eh bien, je vais vous présenter quelques, quelques terreaux. Et Ce qui est important à mes yeux, bah, c'est de choisir un terreau qui soit en lien avec l'agriculture biologique. Donc si vous lisez bien les étiquettes, si vous choisissez des, des terreaux dans le commerce, eh bien, ayez ce, ce critère de, euh, que le, le terreau soit euh, admis euh, en agriculture biologique. Alors. Voilà un terreau pour nous qui, euh, qui est bien. Voilà. Nous on le choisit euh, dans une société qui produit du, du terreau bio. Donc euh, on a euh, cette possibilité d'avoir du, du, du terreau de, de professionnel. Et puis après on peut avoir des, des terreaux de qualité un peu moindre. Voilà Où on a parfois des, des restes. Voilà, de petits bouts de bois. Donc le terreau, hein, c'est souvent des feuilles ou des végétaux qui sont broyés et que l'on composte hein, avec plus ou moins de la richesse, plus ou moins des éléments minéraux qui vont euh, permettre d'avoir après des semis et des plants de bonne qualité. Quelque chose d'important aussi, euh, c'est à jusqu'à quel moment, jusqu quel moment on, peut, on peut faire des semis. Nous, on a commencé euh, fin janvier. Euh, beaucoup en, en février. Alors, on cède aussi euh, des, des composts qui sont des couches chaudes. Nos composts sont assez volumineux. On peut avoir des, des températures au cœur de 50 degrés, voire 60 degrés. Donc, on pose nos semis dessus, dans des cléettes. Et puis, euh, comme un chevage euh, euh, sur plaque chauffante, eh bien, ça chauffe euh, euh, délicatement nos, nos semis. On fait attention, parce que parfois, on peut avoir des, des, des surprises. Et vous, dans des conditions normales, vous pouvez continuer vos, vos, vos semis. Il faut essayer. Euh, avril, mai... Tout va bien, on a encore le temps sur d'innombrables euh, semences, il faut regarder aussi les, les guides. Et après on peut aller euh, au bout du bout, on peut euh, refaire des, des semis euh, jusqu'au mois de juin. Et on a même tenté euh, une année euh, des semis de, de, de graines de courgettes en pleine terre euh, un 15 juillet. Pour gagner en temps de germination, souvent on le fait sur les grosses graines, maïs, haricots, on les trempe 24 heures avant et on gagne un petit peu sur la germination. Et puis il faut faire attention à la taille parce que si je vous montre la taille d'un céleri branche, d'une graine de céleri branche ou d'une céleri rave, on a une minuscule petite graine. Et on dit souvent qu'il faut enfoncer la graine dans la terre d'une fois sa taille, vous voyez là ça va être ridicule, voire deux fois, voire trois fois. Des fois, on a des surprises. Hein, je connais des, des, des personnes qui ont enfoncé trop largement et ça pousse quand même, mais ça épuise, la, ça épuise le, le semis. Puis vous avez des graines un petit peu plus grosses, comme celle de tomates, voilà, là, tournant en plein dedans, mois de mars, que l'on peut faire euh, à l'abri. Hein, il faut quand même une température minimum de, de 16-18 degrés pour certaines penses. On a, on a des surprises, hein, on a des surprises de, de graines qui repoussent en pleine terre ou en plein compost et euh, qui, qui n'ont euh, qui n'ont pas besoin euh, forcément d'une grosse température. Voici un, un haricot, c'est le haricot coco bicolore. Vous voyez une taille de 2 cm. Donc on va doubler sa taille quand on va, on va le mettre en pleine terre. Hein. Le haricot directement, on peut le mettre en pleine terre. Mais on pourrait le mettre aussi en godet. Euh, nous, on fait quelques, quelques semis de haricots en godet, voilà, qui sont un peu plus au chaud. Et puis on les met, après on les transplante euh, en, en pleine terre. Pareil pour le maïs. Voilà. et on va faire pareil pour les courges ou pour les courgettes. Et puis, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé euh, du mariage des trois sœurs. Bah, on peut préparer une mille pas euh, dans des godets et puis mettre directement après en terre. On gagne un petit peu de temps. N'hésitez pas à casser les mottes. Voilà, donc pour remplir le godet, j'aime pas trop tasser, alors après chacun a ses techniques. Il faut que ça soit quand même bien oxygéné. Je tasse un petit peu quand même. Voilà. Et puis je mets mes graines. Oula, j'en mets beaucoup. Je vais les répartir. Vous allez voir, l'idée après, si on veut, plusieurs plans. Et je vais, récup je vais ressoupoudrer. Voilà, tranquillement. Vous voyez, hein, je fais ça un peu à la louche. Hein. Après, les critères, c'est chacun, euh, par rapport à son expérience, d'une année sur l'autre, Bah oui, ça marche hein, si... Euh, on fait comme ça, voilà. Et après le résultat, abracadabra, et puis de là, on va faire nous un rempotage. Toc. Dans une prochaine vidéo, on vous parlera de la tomate, et on va la rempoter. Alors chacun pareil aussi à sa technique, toc. En pinçant légèrement, toc, on va faire descendre le plus possible la tomate. tac, tac, Et voilà, elle est prête. Je remets un peu de terre. Pareil, chacun voit, voit ses techniques euh, au fur et à mesure des années euh, mûrir. Voilà, là j'ai rempoté avec quelques euh, vraies feuilles qui commencent à, à naître. Et puis bah, on va les remettre à l'abri dans une serre. Puis on va attendre qu'elles qu soient un peu plus hautes et on les, rem, on les remettra en, en pleine terre. Pour compléter, des, des semis qui sont très exigeants, que l'on peut encore faire, c'est le semis d'aubergine qui a vraiment besoin d'une température assez élevée, plus de 20 degrés, absolument. Donc là, vous avez des, des plants qui ont encore besoin de chaleur, hein, il ne faut pas les lésiner dessus, et qui sont nés, ces, ces, ces, ces petits pieds d'aubergine sont nés sur le compost chaud. Euh, quand il faisait en cœur de, de compost 50 degrés, bien voilà, la germination s'est faite avec un sol bien bien bien bien chaud à 20-25 degrés et eh bien pour la première fois sur euh, sur les jardins on a on va avoir nos, nos plantes d'aubergine tout n'est pas si facile que ça mais euh, on peut on peut avoir des résultats assez euh, assez probants et là là c'est quand même un, un beau résultat